Señor presidente, señoras y señores, éducation nationale te souhaité matin hein, réunir plusieurs représentants secteurs importants dans la vie scolaire là, pour nous faire un point de situation sous année l'école 2022-2023 et en même temps tout permettre différents partenaires Continuer le travail de mobilisation à faire en faveur du respect droit à l'éducation. Année 2022, pour le ministère de l'Éducation nationale, pour moi-même en particulier, j'ai commencé le lycée La Saline. Non, au moment ministère, as déjà a fait faire effort pour que plusieurs écoles qui sont dans une zone difficile dans le département de l'Ouest en particulier, tu es Et ça a favorisé que plusieurs écoles dans le district scolaire le Tabar, le district scolaire le Cité Soleil, Telma, tu as eu l'opportunité de réouvrir la porte de après trois années où tu es Année 2022, an, tu as continué pendant le temps d'urgence parce que y a des zones qui jusqu'à présent étaient des zones extrêmement difficiles, zones qui ont débouché en particulier l'Ouest, et qui viennent étendre à l'autre zone, comme Canaan, ou bien nan sorti sud, dans la sortie sud-bord au Prince, dans le palais de Matissan. En début de difficulté, le ministère a mis en place toute une série d'activités qui te permettent, côté santé possible, compenser l'apprentissage. Que ce soit à travers le programme radio-éducatif de que ce soit à travers le programme de rattrapage plus classique qui te fait, hier. et c'est ça qui te fait tout dans le grand sud dans le pays. L année 2021-2022, qui t'est commencé pendant la période de mois janvier en particulier, nous avons eu l'école qui était relativement stable en termes de jours calendaires. Et c'est grâce à l'effort, non seulement partenaires du secteur privé, secteur public, et toute chaîne administrative ministère, hein, comme dans la direction départementale, bureau district scolaire, même inspecteur, enseignant, et ministère de l'université, et l'effort ça. L'année 2022-2023 sont l'autre histoire, avec troubles politiques, ratés, sens, et l'autre problème qui affectait rentrer l'école là, j'en ai de faire comme ça dans le mois de septembre. L'école qui est ouvert dans date 3 octobre pour commencer à fonctionner tout bon, à partir du mois de novembre. Dans plusieurs côtés de pays, hein? même là, y a exception pour quelques écoles qui étaient capables de faire sacrer les cours en ligne. Mais c'est une infime partie de la population scolaire là et à l'échelle du pays, nous ne pouvons pas considérer ça tant coup l'école à travers le territoire national. Aujourd'hui, après j'ai fort, tout le monde qui chita sous table, nous ne pas d'accord tout le temps, mais au moins nous d'accord sur lui. C'est que l'école pas qu'à camper, l'école pas pas de camper, l'école pas qu'à attendre. Et c'est ça que fait chita là, je dis ensemble, pour que l'effort qui fait qui permet que nous démarrons en novembre à 7%, nous avons fini semaine prochaine à plus de 70% de taux de fréquentation, mais pas satisfait. Et ensemble, respire, nous pays pas satisfait depuis c'est pas 100%. Mais nous encourageons par le mouvement, la progression qu'on a faite là, nous avons fini à 1, à à, à plus de 70%, et nous espérons en janvier, pour que la totalité de ces monde retrouve chez l'école pour doit éducation, ça respecter. Le ministère a fini la consultation aujourd'hui avec tout partenaire pour que, plus tard dans la journée, nous annoncer officiellement le réaménagement n'a fait pour réjucréter pour l'école 2022-2023, qui a un calendrier après bâti. Pour que nous ayons un nombre de jours l'école qui respecte le standard international et qu'un examen qui est crédible, non seulement pour nous, mais au niveau international. Nous avons fini la consultation aujourd'hui, nous avons publié le calendrier, puis nous aujourd'hui. dit Ce qui est important pour nous dire, c'est que ce n'est pas urgent seulement le ministère à gérer, nous géré la transformation tout. Et dans le cadre de la transformation, le ministère a géré, et tout chantier transformation, la semaine prochaine, il y plusieurs commissions pour l'installer. Commission nationale scientifique, la commission curriculum pour encadrer le ministère, à commencer. Il y a une commission qui est déjà mise en place pour que qu'à partir de lundi, le livre scolaire unique en créole, il soit distribué à tout enseignant, surtout première année, dans l'école fondamentale, pour commencer la première année, pour commencer la distribution, pour finir 2022, au moins livre, cas exercice, à titre de présentation, et pour démarrer la formation pendant toute l'année, à PNAME enseignants dans le pays. Et la distribution a fait un cadre de transformation dans l'école à partir du mois de janvier. Dans le cadre de transformation, que nous avons continué à faire tout. Et nous avons l'occasion de mettre au exemplaire à chaque monde qui l'a dans la salle -là et à chaque journaliste au exemplaire de ça C'est un modèle parce que nous connaissons cet éditeur, ça paraît rien à promettre, je vous Dans le cadre de transformation, tout ministère qui était organisé dans l'année 2022 formation pour enseignants très important côté que nous, dans cinq départements dans le pays nord-est nord nord-ouest -Nord et nord-est nord-ouest mais nous avons ajouté tout et grand sud grand sud nip 1370 enseignants ont formés à travers 350 enseignants ont formés à travers territoire national là et en essayant tout, le ministère va le bloquer en semaine, côté que ce n'est pas semaine a enfin, est une semaine cap l'école, ou fait, ses activités scolaire, mais son semaine, dans le mois de février, va le bloquer pour que enseignants entrer dans le processus de développement professionnel. En plus de activités normale, formation cap continuer tout. Tout ça, on va consigner dans le calendrier qui va sortir, PITA, dans le journée et son façon pour nous capables, avec tout partenaire qu'il a, encourager pour nous dire, l'école là, pas de recamper, l'école là, suppose de recommencer le plus tôt possible dans le mois de janvier, et que nous capables, nous l'école qui remplit promesse que pas de société sans l'école, et nous encourager. Parents continuer à faire, commencer à faire des parents, direction l'école privée direction de l'école publique avec tradition de l'école en uniforme pour que année 2023, indépendamment de difficultés pays à gagner, que l'école là nous préserve comme dernier rempart société pour la transformation pays. Nous pensez bien que deux minutes pour faire un plaidoyer du doigt à l'éducation, je allons courir parce que je plus de temps. Parce que nous sommes combattants de l'éducation et je pense que pour Haïti. Si y a un domaine qui être privilégié dans toute politique publique, c'est bien l'éducation. Parce que l'éducation, ce n'est pas simplement... Il est aussi fondamental que bien manger et bien boire. Parce que c'est quand même l'éducation qui peut assurer une cohésion sociale. C'est quand même l'éducation qui peut assurer la dignité humaine, qui peut l'ouvrir porte pour un futur meilleur. Aussi, que j'ai été invitée à cette session récemment. Je n'ai pas eu le temps vraiment de, de préparer quelque chose. Mais de tout mon cœur, je voudrais partager avec vous mon plaidoyer pour l'éducation sous forme de mes rêves. Mon rêve pour Haïti, est, je rêve pour mon pays d'une éducation inclusive où mon admission dans l'école pas dépend de qui côté m'rête, qui couleur pomme, combien la jambe la banque, ni dans qui quartier m'rête. C'est un rêve mre fondamental pour le pays. Et je rêve encore pour le pays, dont l'école, côté tout le monde, recevoir une éducation de qualité. Ça veut dire que quel que soit le côté aller, elle sort dans l'école d'Haïtienne, il accepte. Je rêve pour Haïti que injustice sociale, à travers l'éducation suspende. Et qui ça veut dire par injustice sociale Je pense que l'injuste li et li inacceptable, que l'heure nous connaît que deux tiers des revenus des parents se dépensent en éducation et qu'après 13 années l'école, parfois 16, parfois 18, si au doublé, ou des élèves, des adultes sur le marché, qui ne pas qu lit, qui ne pas qu écrit qui n'ont pas qu'on exprime eux et qui pas même pas fait honneur à la patrie. Moi, je pense que c'est l'école qui peut assumer les patriotes de demain. je rêve de l'école, ça, à côté, je former les citoyens pour y à Haïti. Moi, je à côté l'école qui a formé les gens pour payer l'autre bord de l'eau. Haïtiens, tout côté, ont réussi. Haïtiens tout côté, ils ont demandé pour eux, ils ont sollicité, ont un bon poste. Mais pour qui ça Nous parcagan l'école en Haïti pour Haïtiens pour l'irriter la caille. Et incapable partage de partager avec nous que l'année 2022 pour l'école haïtienne, c'est l'année de tous les défis. En pile timoun dans l'école haïtienne, yo quittez pays, je jetez corps, yo, jete yo l'autre botté au Saint-Domingue, au Canada, yo en France, et aux États-Unis. trouvons ça son un, un, un injustice, une tristesse pour que Haïti ait perdu petit lit, Parce que tout parents en Haïti, je dis, hein, reconnaît, a goumé, a accepté, fait sacrifice. Parce que yon connaît que l'éducation est la clé passe partout pour un futur meilleur. Et comme Haïti n'a pas eu l'éducation, parce que, une instabilité gain, gain politique, gain kidnapping, gagné rate de il y a une vie d'enfer dans ce pays. Alors, par un, ont dit, ma préservée future, ma voie, petit, mais l'école, l'autre bordel. Tout le monde sait qu'il y a C'est une perte pour Et ça me fend le cœur. Et je veux lancer mon cri du cœur pour que l'éducation nationale, les politiques publiques, monsieur le ministre encadre les écoles pour empêcher cette, cette migration de nos enfants, pour empêcher cette perte de cerveau et pour que l'éducation devienne une éducation pour Haïti avec les mêmes standards. Et je terminerai par les propos de Maria Montessori qui dit que dans l'éducation d'aujourd'hui, il ne faut plus former les, les, les, les enfants, il ne faut plus faire de l'éducation pour le monde d'aujourd'hui car ces enfants devenus adultes, le monde auquel ils appartiendront dans le futur ne sera plus le même. Donc je rêve de cette éducation de qualité, je rêve de cette éducation standardisée et je rêve d'une éducation plus juste, plus équitable, plus inclusive, plus cohérente. Et je souhaite aux politiques publiques de penser grand et de rêver d'une politique de cohésion sociale, de politique plus cohérente, mais surtout plus audacieuse. Haïti mérite de l'audace et Haïti mérite que son système éducatif redevienne ce qu'il a été dans le passé, le meilleur de la région. Nous, la matin pour nous sommes capables de défendre le droit à l'éducation des enfants. Donc, événement de nous croyons que l'événement qu'on fait matin, les chariots en pile de signification, parce que au mois de novembre, c'était journée internationale des droits de l'enfant. Et dans le mois de tout, le 10 décembre, nous avons commémoré la journée des droits de l'homme. Nous, voulons dire que l'éducation en tant que droit, c'est un bagage qui n'est pas négociable. En tant que droit, il n'est pas négociable. Et puisque il n'est pas négociable, eh bien, les important pour que les adultes pensent à ce que nous avons gagné. Les adultes, que ce soit au niveau des acteurs étatiques, que ce soit au niveau des acteurs non étatiques. Et c'est là nous avons l'idée pour que tout le village soit mobilisé pour l'éducation des enfants. Nous sommes contents. Nous sommes contents ouais, au niveau de notre réseau, le réseau scolaire protestant, que des écoles dans le département du centre, dans le département de l'Artibonite, dans le département du sud-est notamment, t'es commencé à fonctionner depuis le 3 octobre 2022. Nous connaissons la période de ça comment un bagalade dans le pays. Et nous avons continué mobilisation. Et je dis à nous contents que... L'école protestante, particulièrement, eh bien, fait partie de 66% de l'école qui a fonctionné en pays. Mais nous remarquons que nous gagné de départements, côté que non blanc de eh, en bas 50%, notamment département nord avec département nord-est. Et nous voulons inviter les acteurs pour que soient capables de continuer à faire effort. Pour voyer Timounio l'école. C'est important que tout le pays l'y mobilise pour que Timounio soit capable de jouer de droit à ça, pour que le droit soit capable de réaliser au profit de nos enfants. Et dans ce sens-là, nous voulons encourager l'État haïtien, le ministère de l'Éducation nationale, pour être capable d'adopter des mesures d'accompagnement pour soutenir l'effort que l'école a fait. Nous connaissons aujourd'hui, il euh, est difficile pile pour l'école. Et nous avons dit que y a des écoles qui, au bord de la faillite, parce que tout simplement, parents, et familles, n'ont pas moyen capable de moyens pour être payer pour les Et ça, nous croyons que c'est un sujet qui mérite de jouer en pile attention. Nous avons de bonnes écoles dans le pays que nous devons protéger pour que nous de continuer bail de service éducatif à la communauté. Et nous sommes vraiment contents que le ministre Maniga lui effort l'effort qu'il était fait pour que tout le monde qui dans quartier difficile capable retourner à l'école et nous encourager le ministère là pour continuer à faire l'effort pour que nous puissions avoir un retour à l'école qui est inclusif pour que tout le monde capable d'aller à l'école et jouir de droit à l'éducation. Je suis content de poser le problème de droit à l'éducation. Article 26, de euh, euh, la déclaration de droit, mon que euh, l'éducation est droit et l'État doit prendre en charge l'éducation euh, primaire et ceci gratuit condition 87-là, amendée, nous reprenons l'article 32.1.2.3, côté l'idée éducation fondamentale gratis, et ceci, l'État a dû distribuer manuel scolaire gratis bâtiment. ministre de nationale fait référence à partenaires. Yo. ONGO, UNICEF, UNESCO, pour ne citer ça seulement. Est-ce que, ainsi ça, renforcé le de l'Éducation nationale ou bien affaibli Parce que nous connaissons toutes les réformes qui ont fait beaucoup. Par exemple, m'a dit à l'équipe de la France, mais je dis dit, toutes les réformes dans le monde Nous beaucoup. A en France, en 1989, Lé loi d'orientation, parlementé, mais le budget éducation est 50 milliards et rapide de passer à 100 milliards. Ça veut dire, si nous voulons poser problème d'éducation, il faut renforcer le budget de l'éducation nationale. On nous prend exemple, budget 2020-2021 pour éducation est 29 milliards, 100 millions, 446 millions, 662 gouttes. Budget fonctionnement, de 24 milliards de gouttes. Et, et, et, et, et. Investissement, c'est 5 milliards. Alors, pour le budget 2021-2022, il est passé à 27 milliards de gouttes. Ça veut dire que l'État n'a pas de volonté manifeste. L'État ne pas dit pas le ministre de l'Éducation nationale, l'État n'a pas une volonté manifeste pour renforcer l'éducation vraie. Nous parlons de volonté, par exemple, des documents qui ont été présentés dans le lycée Pétion. Plan opérationnel 2010-2015. Pour te inviter aussi de politiques pour renforcer l'éducation pour y back-up, à ce qui est ça. Mais tu prévoir 4 300 millions de dollars, 4 300 millions de dollars américains, et ceci pendant 5 ans. Mais en il fait, y UNESCO bid il espagnole pour citer ça y a eu, il y a il y a il accompagné pour le Jusqu'à présent, c'est le ministre qui a nous, est-ce que vous avez respecté ça, vraiment Je ne dis pas sans avoir eu aujourd'hui, et j'ai suis un dans la zone Matissan, plusieurs dizaines de milliers de timoun dans la rue Dans quoi de bouquet Je viens d'ajouter Tabac. Et il y a un pile professeur professeurs qui ne m'a pas moi-même, je ne sais pas professeur qui est en province. Il y a plus de monde qui est en province. Tout le ministre de l'Éducation nationale, un sommes en ministre de l'éducation nationale. Tu dû créer une commission pour faire un recensement pour le Dans telle zone, combien de gens qui sont dans la zone Combien de professeurs qui sont ou bien obligés de quitter la zone pour comment ils ont fait. Nous sommes d'accord avec la décision du ministère de l'Éducation nationale, nous souhaitons que le budget 2022-2023, et que nous écrivons le premier ministre de dire ça pour renforcer le ministère de l'Éducation nationale, pour avoir plus d'argent. l'argent, parce que imaginez que 164 écoles nationales publiques qui ont pendant un travail de 2020. 2021, dans Grand Sud-là, mais pour l'argent. les ça, il faut que l'État investisse dans l'éducation. Si l'État n'a pas investi dans l'éducation, ce n'est pas ONG ce n'est pas institution internationale qui a fait ça. Donc, ça veut moi-même nous sommes là en prison. et pour nous appuyer, mais il faut nous faire pression. Instance internationale, ONGO, il y a une qui a faut pas c'est pas c'est pas c'est pas vous même qui a géré faut que faut que ministère de l'éducation nationale lui même lui renforcer par ici ministère de l'éducation nationale pas renforcé dans 400 ça même si des dizaines des centaines de milliards de coup d'a dépensés, au fait éducation pas renforcée. nous mêmes c'est enseignants, qu'enseignant yo le pas le nous compte que l'école n'a pas qu'à l'ouvrir comme ça nous avons organisé, nous nous avons des rencontres, par exemple, des organisations de, organisation de CNEH, qui est le plus ancien syndicat dans le pays qui a bataillé bataille pour accès à la qualité de éducation dans le pays. Et des organisations de l'UPEP, de l'ASPAED, l'organisation parents, de que JL, FENATEC et LINE ensemble étudiants CFF, co CEFEF, qui est de professeurs et, et, professeur et étudiants école normale, nous te dit l'école c'est la seule institution qui est capable de justice sociale. Dans ce sens, l'école est fermée. Nous avons ensemble d'épargner un peu partout à travers le pays, faire des conférences de presse, organiser de focus group pour sensibiliser la population autour d'objectifs communs que nous avons à, tête, nous, à travers un projet que nous-mêmes nous, -mêmes, nous Chita, ensemble nous dit qu'il faut faire une campagne de sensibilisation pour le respect du droit à l'éducation, puisque Haïti est voté de convention, et à travers la constitution PIA, nous reconnaître que si on doit nous à l'école, il faut continuer de faire combat ça, et nous-mêmes, nous avons continué à faire le travail, ça, non seulement pendant toute année, mais c'est un agenda que nous inscrivons dans l'agenda la nous pour nous continuer à bataille, pour permettre à ce que tout le monde ait accès réel à l'éducation, pour permettre que nous ayons une éducation de qualité et pour permettre tout, les crises dans le pays et que les crises n'aient pas conséquences sur l'école. Parce que nous rendons compte que chaque fois qu'il y a une crise politique, et c'est l'école là qui ferme. Et si l'école n'a pas fermée, et les gens qui a fait de mobilisation, estimé que le mouvement n'a pas prend. Dans ce sens ça, nous dit faut le travail de sensibilisation qui est fait, bon côté parents bon côté élèves et toute société en général pour être conscient. Que l'école, ses seuls remparts et ses seules institutions, ses seuls outils de transformation que nous étions et que l'école-là doit continuer à l'ouvrir pour bailler l'espoir à la jeunesse haïtienne. L'éducation est un droit humain fondamental pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Elle est au cœur du travail de l'UNESCO pour façonner une planète plus pacifique équitable et durable. Pour plus de six, pendant plus de six décennies, l'UNESCO a travaillé à l'application de la Convention sur le droit à l'éducation, connue sous le nom Convention pour la non-discrimination dans l'éducation. Cependant, après six décennies, pour des millions de personnes à travers le monde et en Haïti, ce droit n'est toujours pas une réalité. Ceci doit changer. Il est grand temps de faire respecter ce droit de la petite enfance à l'enseignement supérieur, puis tout au long de la vie, sans aucune discrimination. C'est à cette fin que l'UNESCO travaille à garantir que chacun, partout dans le monde, puisse accéder à une éducation de qualité et ainsi contribuer à transformer notre avenir collectif pour le meilleur. C'est pourquoi une campagne sur le droit à l'éducation est lancée par l'UNESCO depuis 2020 dans le cadre de la Convention de 1960 et de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « toute personne a droit à l'éducation ». L'UNESCO vous demande de dire non à la discrimination dans l'éducation.